Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de textures et je vais surtout vous dire où moi j'aime aller pour trouver des textures de qualité c'est une question qui revient assez souvent donc là je vais vous livrer quelques sites la liste elle n'est pas exhaustive hein. moi je sais les, les, les, les sites que j'aime et que je connais et que j'utilise régulièrement si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire je serais super content d'en connaître d'autres et puis euh, ça permettra à tout le monde de partager euh... alors je vais parler de textures mais je vais pas parler de matériaux je vais vraiment vous dire comment on récupère et où on récupère les textures et pas vraiment ou pas du tout même comment est-ce qu'on fait les matériaux puisque j'en ai parlé dans d'autres vidéos puis j'en reparlerai certainement dans de futures vidéos aussi donc pour commencer je vous ai préparé cette petite scène pour illustrer mes propos on a des textures alors je vais lancer un rendu de plusieurs types on a les textures euh, tout à gauche, vous allez voir, qui sont le, le parquet horrible de Sketchup qu'on connaît tous euh, voilà donc ça vous pouvez l'utiliser si vous ne faites pas de rendu, à partir du moment où on veut faire un rendu on essaie de trouver des choses plus plus belles alors on a la possibilité d'aller sur Google et d'aller chercher des aplats, des, des, des photos en fait, des photos de parquet qui sont répétables, c'est-à-dire sans couture, quand ils se répètent, ça fait pas de on voit pas en fait. Hein. Et puis on leur met un petit reflet, puis on obtient déjà quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'il y a à côté. Et puis, ce que je vous préconise, c'est de récupérer des textures, non pas sur Google, mais sur des sites spécialisés où vous allez avoir la photo, mais aussi les maps qui font du relief, qui font de la brillance, etc. Et là, si je zoome un petit peu sur ce parquet, là, on a une qualité de texture et de matériaux qui est vraiment euh, de niveau ben, pro, enfin, c'est top, quoi. Et c'est pas super difficile à utiliser. Donc, où est-ce qu'on récupère des textures pour faire des matériaux comme ça Je vous montre ça tout de suite. Hop, je stoppe le rendu. Euh, et on va sur Google. Donc, la première méthode, hein, je vous disais, c'est Google Images. Alors, voilà, Wood Texture Seamless. On a toujours plus de résultats en anglais qu'en français. Donc, wood texture, euh, texture de bois et seamless, c'est le mot pour euh, avoir des, des, des, des résultats sans couture, c'est-à-dire répétable. Euh, donc là, on a pas mal de choses. Par contre, on a un rendu qui va être sans relief. Si je veux créer des maps dites de bump ou de displacement ou des choses comme ça, il va falloir que je passe par un site dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo qui s'appelle Normal Map Online. Et qui permet de générer des maps de bump, de relief, etc. Euh, gratuitement, rapidement, sur euh, ben, en utilisant Chrome ou Safari par exemple. Bon, pour tous ceux qui comprennent rien à ce que je raconte, n'hésitez pas à télécharger encore une fois la petite formation d'initiation de, de, de, avérée qui est dans la description et qui vous donnera toutes les bases pour comprendre le reste. La deuxième méthode, donc c'est d'aller sur des sites de texture. Alors le plus connu quand on utilise SketchUp, c'est SketchUp Texture. Il est pas mal. Là je suis dessus, alors il faut créer un compte, je viens sur texture et puis j'ai des catégories, il y a des, des, voilà je peux aller sur... Euh, sur. Euh, alors on va aller sur quoi Matériaux, Nature element alors, il y a pas mal de choses... J'y vais un petit peu au hasard, voilà, on va prendre euh, on, a, on a des textures qui sont pas mal, qui sont toutes répétables et on peut même avoir du bump, voilà, on a des maps de textures avec du bump, de l'ambiance occlusion, du spéculaire, du displacement, etc, donc c'est vraiment bien. Certaines, je crois, sont payantes quand elles sont en, en pleine résolution. Donc ce site, je vous le conseille, je ne vous dis pas que c'est le meilleur, mais il est quand même pas mal, il y a, il y a quand même un grand choix. Il existe aussi texture.com sur laquelle vous pouvez euh, récupérer des textures, mais uniquement les, les diffus, mais de grande qualité. Certaines sont payantes, par exemple si je vais sur briques, je vais prendre euh, voilà, des, des briques médiévales et des choses comme ça, donc on a des textures qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Certaines sont répétables, d'autres pas. Il suffit de cliquer ici sur Show Seamless. Donc montrer juste les textures répétables. Et quand je clique dessus, voilà, certaines sont payantes. On a des crédits, alors les crédits, vous en avez plusieurs gratuits par jour. Sinon, il y a les textures gratuites en petite résolution. Donc ce site, c'est vraiment quand vous voulez aller vite. Et c'est pas celui que je vous conseille le plus, même si je l'utilise de temps en temps. Il y a l'indétrônable Polygone, mais la plupart des textures sont payantes, pas toutes. Donc je clique sur Texture j'ai un filtre sur le côté donc si je veux avoir juste les textures gratuites je clique sur free ici et j'ai des catégorie en fait euh, donc si je vais sur euh, sur le bois par exemple euh, voilà celui là et eh bien je vois que je peux alors il faut juste créer un compte mais c'est gratuit récupérer cette texture là avec toutes les maps le diffus le displacement le glossiness le normal map etc gratuitement dans des résolutions qui vont du 1k au 4k donc c'est de la texture professionnelle hein. Il n'y aura pas un choix énorme en texture gratuite. Il y a un autre site que j'aime bien utiliser pour les textures extérieures, c'est texturehaven.com. Alors texturehaven.com, c'est des sites 100% gratuites. Le seul truc, c'est que vous aurez, par exemple, si vous mettez sur Wood ou sur n'importe quoi d'autre, vous n'avait pas trop de, de textures lisses, propres pour l'intérieur, c'est plutôt des choses usées. Euh, du bois un peu vieilli, de l'écorce d'arbre, euh, alors ça va être pareil pour le métal, vous allez avoir des métaux un peu euh, rouillés, abîmés, etc. Donc c'est super pour des, des, des rendus un petit peu usés ou des rendus d'extérieur, il n'y aura pas des, des, des, des textures vraiment neuves, on va dire, de matériaux neufs. Pour ça, il faudra aller sur celui que je préfère, c'est CC0 Texture, alors c'est pas vraiment un site, c'est plutôt un moteur de recherche de, de matériaux. Soit vous tapez un nom ici dans le champ de recherche, soit vous allez sur Catégories. Et là, il y a tout un tas de catégories de matériaux, dont euh, Wood Floor, hein, floor euh, enfin, le, le parquet en gros. Hein. Et puis, je peux aller, par exemple, alors celui que j'ai utilisé, c'est celui-là. Je clique ici. Et je peux télécharger soit en 2K ou en 4K, complètement gratuitement. Hop, Il suffit de cliquer ici. Vous allez avoir, qui se télécharge, alors là, je l'annule parce que je l'ai déjà fait, en fait. Vous allez avoir ça qui arrive. Euh, alors, j'efface. Des zips on dézip ça, donc clic droit extraire les fichiers, ou, ou dézipper, ou décompresser, enfin je sais pas quel est le terme sur votre ordinateur, on obtient un dossier avec toutes les maps à l'intérieur, donc le diffus, ça c'est de l'ambiance occlusion, ça peut servir de bump aussi, euh, du displacement, du normal map, du glossiness, enfin, des choses pour la brillance, le relief, etc. pour avoir ben, des résultats comme celui-là. Donc voilà, ça c'est mes. C'était très court, hein, c'est mes 4-5 sites préférés pour les textures, ceux que j'utilise le plus souvent. Encore une fois, si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à les mettre dans la description. Euh, je serais ravi de les connaître et puis de pouvoir peut-être en trouver des meilleurs. Hein. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker, et je vous dis à très bientôt pour euh, un prochain tuto. Ciao